Du coup, on fait une game, bouclier, sceptre de Kong, couteau, paralysante Euh ouais. Trop bien. Ou... Couteau sur ouais. ou sur Calde ou sur Résu Bah, euh... Résu, Caldé, on a aucune chance frérot. Pour peu qu'on prenne juste un moment avec un dénivelé, il y a une STG bien placée, on est tous morts. Hein. Putain, le skin de Kong, merde. Wow, le, les, gars, là, les, les gars, c'est lequel, le, le Serge Vanguard, Wade. Wade. À gauche. Ah, c'est bon, Wade, je l'ai. Voilà. Et on est dans le RP, c'est-à-dire que tout le monde, on parle plus, quoi. On est... je, je pense qu'on dev... qu devrait en écouter quelques-uns avant, avant, pour être sûr. T'inquiète, le petit chimpanzé a un bruit vraiment, vraiment facile. Ce matin, on peut en... en... Non, oh, c'est un bordel, gros Chim mmh. Chimpanzé en rue crie. cri. Le chamois ah, et son cri. C'est un crois gorille. Que Attends, moi, quand je, quand je vois un gorille, je pense à celui qui a acheté sa merde sur les spectateurs. Vous avez déjà vu cette vidéo Tire, il le mange, là. Ouais, ouais, ah, J'ai vu une telle vidéo. Genre, ouais, on ouais. Te dirait une nouvelle, gros. Mais gros, tu sais que je pense que je... Veux... <rire> en Faut vrai, je pense me que me suis les branlé les au moins six fois, gros. C'est sur stream de Yann ou pas je, je me suis perdu, frère. Pourquoi je vois une dame là qui, qui est en mode euh, sous cocaïne là Oh là là Elle imitait le bruit des cochons la dame Mec j'ai fait tellement d'erreurs d'orthographe que au lieu de tomber sur un singe, je tombais sur elle là. Pauvre dame <Agreed> <S le cheddar> <le micronutrients>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 Oh oh oh oh oh oh ce que tu oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh Elle a oh oh oh gros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 là de la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 Revive. Revive Revive Revive. Oh Execution execution. Oh non! Voilà. Mais les, les gars, on a fait 27 kills et on vient de gagner la quatrième game à la suite en faisant ça, <rire> les gars. J'en ai rien respecté. Oh là là là là là là là là. Ça m'a secoué, je suis Je suis ah, vidé. Je dans les pommiers, moi. <rire> <rire> tu ouais, ah, oui. sais, tu prends plein de. Et <rire> mine de rien, il bouffe tellement d'air, t'es pas habitué, tu vois. <rire> Regarde. Il sera nos skin dans le lobby. Ah, <rire> oh, ça me fatigue. <rire> et le... Oh, j'ai la <rire> fenêtre ouverte. <en> <rire> Les voisins, imagine! Petit <rire> vieux à côté, gros mais qu'est-ce qu'il faut? <rire> Surtout que ça a bien duré un quart d'heure, gros. Oh putain! <rire>